ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Planet Coaster On est sur Planet Coaster avec pas mal de petites choses encore faites en off Aujourd'hui on va faire un nouveau coaster, mais d'abord je vais vous montrer ce que j'avais fait hors vidéo Donc j'ai ajouté ici, euh, alors forcément il eh, y a de plus en plus de coasters Donc les gens se ruent sur les coasters et donc ne vont plus euh, acheter à manger ou quoi Donc euh, tant mieux pour le moment, de toute façon il n'est pas l'heure de manger, voilà J'ai ajouté des barrières, j'ai fait une petite place pour que les gens les visiteurs puissent euh, voir de plus près, j'ai rajouté des bancs, toujours sympa, un petit, un petit peu de protection quand même, c'est important, un petit peu plus de végétation, un petit peu plus d'automation aussi, donc là, la fumée qui se déclenche quand le wagon passe, et une explosion maintenant, voilà, on rajoute un petit peu de, de science-fiction, pourquoi pas, c'est toujours sympa, là, j'ai encore rien fait, en termes de décoration et tout, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir là. Enfin, j'ai ma petite idée, on va en parler justement. Donc, je suis vraiment très content. Euh, j'ai super bien aménagé le parc, on dirait pas, mais voilà. Je, franchement, euh, souvent, les précédents parcs, je me retrouvais bloqué parce que euh, bah, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais comme je voulais, parce que je me bloquais. Là, résultat, Bon, vous l'avez compris, ici, il y aura clairement des flat rides ou même euh, des mini euh, tacos, vous savez. Voilà, là il y a vraiment la place et c'est l'endroit idéal pour les flat rides, surtout à l'entrée sur le parking, tu vois tout de suite les flat rides et les grands coasters derrière, c'est juste parfait. Et ici il y aura aussi probablement des flat rides parce que j'ai changé mon idée pour la plage derrière, vous allez voir tout à l'heure. Donc là pour le moment j'ai pas encore fait la décoration puisqu'on ne sait pas ce qu'il y aura. J'ai juste déjà mis les, les lianes là, voilà de petites lianes, les petites lianes pardon, dans les grottes, une petite caméra ici pour la photo souvenir. En parlant de photo souvenir, messieurs, dames, et eh bien quand on sort de l'attraction ici, et eh bien nous avons notre nouvelle boutique souvenir juste là et ça fonctionne plutôt bien euh, j'ai changé aussi mes plans c'est à dire que j'ai mis un sens interdit et un autre panneau pour la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite parce que je sais pas ce, qui ce que j'avais en tête mais euh, je mettais toujours les, les rampes ici mais c'est débile parce que ça fait toute une queue super, super longue et super chiante donc voilà un petit peu avec un accès VIP euh, donc euh, ici euh, j'ai ajouté plein de lumière aussi mais je vais vous montrer ça de, de nuit euh, faudra qu'on en discute, j'ai besoin de vos avis pour, pour pas mal de choses Donc j'ai fait pareil aussi là-bas la rampe d'accès, euh, j'ai enlevé ici le, le, le petit symbole de mobilité réduite Au contraire je l'ai mis justement à la sortie là, c'est quand même beaucoup plus cohérent, beaucoup plus direct Voilà. D'ailleurs au niveau de ce coaster je n'ai rien touché, Voilà, ça fait du bien, enfin je n'ai rien touché euh, J'ai fait suffisamment, suffisamment de choses, vous voyez les queues qui, qui, qui s'agrandissent c'est quand même plutôt pas mal <rire> les queues qui s'agrandissent, bref euh, Là j'ai fait donc euh, petite structure, petite construction Pour euh, justement le, le, le coaster Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez J'ai fait ça un petit peu tranquillement Voilà, pareil ici pour, pour madame euh, Voilà, comme ça c'est un petit coin toujours sympa euh, Je trouve qu'il fait bon vivre ici Voilà, je trouve qu'il fait bon vivre Et euh, travailler dans ce coaster c'est assez sympa Je trouve, voilà, je sais pas ce que vous en pensez Mais j'aime beaucoup, t'as une belle vue ici là Tu vois les loopings et tout, enfin bref Super sympa, la queue elle est gigantesque hein, Vraiment elle est super grosse elle est énorme la queue et, euh, et voilà c'est le mec qui essaye de, de faire des <rire> exprès pour que les gens reprennent sur TikTok, non non pas du tout donc voilà, ici je n'ai rien touché je crois non je n'ai rien touché ici ah j'ai ajouté des panneaux ici euh, ça y est pour euh, un peu euh, situer les attractions donc l'attraction cascade, l'attraction helicopter et l'attraction jungle n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc j'en ai profité pour mettre des petites lumières aussi j'ai tenté de créer des des lampadaires custom, <rire> c'est des sacrés lampadaires. Euh, et j'arrive pas à me départager. Je suis fier de moi parce que c'est moi-même qui ai fait tout seul. Et en fait, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors, je vous montre maintenant de, de nuit un petit peu comment comment ça rend dans l'idée. Hop, dans voilà, voilà, dans, dans comment ça comment ça peut rendre. La nuit, ça va être super sympa. Là, j'ai mis des petites lumières au la sol la aussi. La Alors, bon, sur les murs, déjà, j'ai mis ces lanternes-là. Les lampes, les lampes tempête, c'est juste parfait sur chaque arbre. J'ai mis ces petites lumières. C'est juste nickel. Euh, mais maintenant, j'ai du mal à cette idée. Au début, j'ai commencé à faire des lampadaires comme ça. Je suis pas fan parce que c'est tout blanc et ça casse en journée. De nuit, ça va, mais en journée, ça casse. Donc ensuite, j'ai voulu reprendre les lampes, les lampes tempête. Mais j'aime pas l'idée. Par contre, celui-là, je sais pas vous. Celui-là, il fait plus aventure jungle, tu vois jungle, plutôt que celui-là ou celui-là. Je alors celui-là, c'est beaucoup trop, je trouve, hein, mais. Vraiment dites moi en commentaire ce que vous en pensez Mais moi celui là je suis très content Il y a un truc qui fait aventure C'est ni trop ni pas assez Tu vois et donc de nuit c'est parfait Et de jour bah de jour justement Vous voyez c'est un petit aspect Ça va bien dans la jungle ça vous trouvez pas Plutôt que ça c'est trop symétrique Alors que ça voilà ça c'est très C'est carré comme euh, C'est carré dans le banks <rire> Donc ça j'aime bien et je pense que c'est ça que je vais mettre un peu partout Mais je vous laisse me dire un peu en commentaire Regardez les gens comme ils sont pressés de rentrer dans le parc d'attractions Et c'est normal Là les champignons ça va être pour le nouveau coaster j'en dis pas plus D'ailleurs il y a les, euh, il y a des nouveaux Il y a des intervieweurs qui arrivent là les, des, des reporters qui viennent justement faire des reportages Parce que ça avance super bien donc je suis très content Donc là on a l'attraction de cascade Et en fait juste à côté Et eh bien ça va être l'accès à la plage Voilà regardez comment c'est ultra cool C'est ultra cool tu passes là ça dénature pas la cascade Au contraire tu n'as ja, jamais été aussi proche de la cascade Hop tu montes tu montes là tu, tu vois les, les gens qui font la queue ici tu vois Tac tac tac t'es dans la jungle là mec T'es dans la jungle et tu sais que tu vas aller te baigner là Tu vois tu vois le coaster juste là Pfff. franchement j'ai envie d'aller dans ce parc dans la vraie vie les mecs J'ai envie d'aller dans mon propre parc Bon là à gauche y a rien encore hein. y a encore rien Tac tu descends tu descends tu descends Et là tu rentres sur le sable Et là tu marches Et là tu arrives et tu te baignes en fait Et tu te baignes tout simplement quoi. Voilà. Donc évidemment il n'y a pas de visiteurs. Je sais pas si je vais enlever les... Parce que là j'ai fait des chemins exprès pour que les visiteurs puissent marcher. Mais comme il n'y a pas de centre d'intérêt, personne va y aller. Est-ce que c'est vraiment rentable que des gens y aillent pour de vrai Je ne sais pas. Donc peut-être que j'enlèverai les chemins. Pour faire ça plus joli. Parce que là évidemment les, les... les chemins ça fait un peu bizarre. Mais s'il y a des gens c'est cool. Mais s'il y a personne ça sert à rien. Donc à voir si j'ajoute des points d'intérêt. Je suis pas sûr que les gens vont se déplacer alors qu'il n'y a pas grand chose ici Vous voyez ce que je veux dire C'est plus décoratif Mais je suis super content de comment ça rend là Ce chemin là c'est juste parfait Tu viens juste pour, pour te baigner quoi C'est juste nickel C'est juste nickel Limite en fait on pourrait faire un hôtel oh ta gueule Limite on pourrait faire un hôtel ici là On fait l'hôtel là Mais non Mais non l'idée de malade C'est tellement cohérent quoi C'est les Vu que c'est l'arrière le, le, la du. du... Voyez le parc comme il est bien organisé sans faire exprès Non vraiment c'est fou Je pense qu'il y aura un hôtel en fait Trivago c'est ouf! Euh, du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer. J'ai réfléchi, puisque là, euh, hélicoptère, ça fait référence à Sons of the Forest. Jungle, c'est la jungle de manière générale, donc un peu de Green Hell, mais bon, voilà. Et euh, Cascade, bon, bah, c'est aussi, voilà, un petit plaisir de, de, des cascades, des chutes d'eau, etc. Et eh ben, j'ai voulu faire une référence à Green Hell, avec ces champignons que j'ai trouvés sur le workshop. Pour ceux qui connaissent l'ayahuasca, c'est quelque chose dans la forêt amazonienne, enfin dans les tribus amazoniennes, l'ayahuasca c'est quelque chose qui se consomme et qui donne des hallucinations voilà, de manière générale, pour pas trop en dire. Et dans, la, dans le let's play Green Hell, dans, sur le jeu Green Hell, justement on a des hallucinations quand on boit de l'ayahuasca, et on voit des papillons partout, et justement ça tombe bien parce qu'ici on a, regardez, euh, les effets spéciaux des papillons qui volent. Donc autant vous dire que j'avais envie de faire un coaster. Les visiteurs pensent que le prix pour Cascade est très attractif. C'est vrai ah c'est chouette Et eh bien dans ce cas là on va monter de 1$ Hop 14,50€ Nickel faites moi, du, faites -moi du, du du chiffre les mecs Si vous adorez c'est cool Est-ce qu'ils continuent de rentrer là attendez Est-ce qu'ils font demi-tour ou pas Ah ils continuent de rentrer C'est bon ça Allez, attendez. Regardez vous les voyez eux ils, et, ils se précipitent même Ils se sont précipités depuis que j'ai augmenté le prix hein. <rire> Bref donc euh, ouais je voulais faire un coaster euh, En rapport avec les champignons Pour faire euh, clin d'œil à Green Hell avec les hallucinations j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être l'armada, peut-être le raft. Et après, je me suis dit, oh, on pourrait faire un flat ride. Donc, euh, enfin, un flat ride. Un truc euh, comme ça, les tacos. Ça, ça pourrait rendre bien. Et puis, c'est là que je me suis dit, non, c'est débile un petit truc pour un si grand truc. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion parce que je ne saurais pas comment thématiser les bûches. Eh bien, les bûches, ça va être le thème Green Hell. Et d'ailleurs, on va appeler cette attraction Green Hell directement. Ça va être l'ambiance. Pourquoi Parce que, euh, dans la forêt amazonienne, on peut pas, on peut pas dans la forêt amazonienne se balader avec... Euh, avec des tacos, jusqu'à preuve du contraire, dans la forêt amazonienne même je parle, hein, d'accord On peut pas se promener avec des bouées comme ça, bon ah, si remarque, on peut faire justement clin d'œil à, à, à tous ceux qui ont traversé la jungle, vous savez en, en bouée, je sais plus comment il s'appelle, c'est la honte, bref, Mike Horn, et c'est pas le seul d'ailleurs, bref, voilà, et en fait justement c'est parfait pour faire les petits fleuves de la forêt amazonienne, et bien un rondin de bois, donc la bûche. Est-ce que je suis pas intelligent Est-ce que je suis pas philosophe finalement Donc voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça va se passer. On va s'occuper de ce coaster, les amis. Euh, ça va être absolument génial. Ok, bon du coup les amis, c'est pas un faux raccord si ma voix elle est différente. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas le même jour. Et ce qui est pas mal quand on fait quelque chose comme ça et qu'on prend plusieurs jours à le faire. Donc c'est choses d'ailleurs ce que j'ai fait pour beaucoup de choses ici. Ça permet, de, pardon, ça permet de prendre beaucoup de recul Je me rends compte que les bûches c'est vraiment de la merde <rire> Alors concrètement les bûches c'est pas c'est pas une attraction intéressante Je trouve hein. très honnêtement Je trouve que c'est pas une, une attraction intéressante Déjà d'une première part euh, le faire sur le jeu Et eh bah ben, c'est pas terrible C'est pas, pas kiffant en plus avec les rebords sur les côtés Même si on peut tout thématiser hein, à un moment donné Faut quand même euh, pas déconner Je trouve c'est pas intéressant C'est tellement long pour pas grand chose vous voyez genre voilà même si là on est entouré de jungle et tout on, on aura des beaux décors et tout c'est pas intéressant c'est tellement long après j'ai essayé quand il y a le lift et quand il y a la descente c'est pas intéressant cette montée c'est ce truc là haut comme ça aussi serré puis la petite descente en fait elle est petite la descente quoi c'est vraiment pas intéressant ça m'intéresse plus du tout euh, et même si on n'est pas obligé de faire des on-ride je trouve que c'est vraiment pas intéressant par rapport à tout ce que j'ai fait à côté Du coup je me suis un peu remis en question euh, Et je décide tout simplement de supprimer l'attraction le, le, ici Mais de le remplacer par l'armada Voilà au moins c'est... Comme vous pouvez le voir j'ai déjà lancé des tests C'est déjà beaucoup plus intéressant La vue est beaucoup plus intéressante Les rebords sont beaucoup moins hauts Donc là au moins, même si on va pas vite Voilà il y a beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de surface C'est beaucoup plus intéressant la vue Et voilà j'ai aussi changé les couleurs pour faire une petite couleur un peu... Bah, comme un peu un rondin de bois, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que mon idée, justement, c'est pour ça que j'ai pas supprimé, je recommence pas la vidéo, mais mon idée de. de, de, de, de, de on est dans la forêt amazonienne et on, on, on longe le cours d'eau avec une bûche et tout. Bon, bah, au moins ça fonctionne aussi avec, avec ça un petit peu. Donc je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant. On a un petit peu plus de choix aussi avec ce coaster. Avec ce coaster, avec ce, ce water coaster. <rire> Puisque déjà, dans un premier temps, on peut élargir en plus les tronçons, alors que de base, le tronçon est déjà large, hein, je trouve. Donc là si tu l'élargis c'est encore, encore mieux Tu peux justement faire donc pareil la rampe vers le haut Qui est également plus intéressante euh, La vitesse bon ça ça rien, Mais c'est surtout quoi C'est surtout que tu peux aussi avoir l'attente avant le début de chute C'est à dire que c'est pas obligé de tomber tout de suite Donc déjà on a beaucoup plus de possibilités Beaucoup plus de choix C'est vraiment beaucoup plus intéressant comme ça Donc on va vraiment repartir là dessus euh, Ce sera bien bien mieux Et au moins il n'y aura pas de bûche Mais l'armada fera l'affaire En fait l'armada ça va être en quelque sorte les bûches mais en version améliorée en version 2.0 Voilà un petit peu vous avez euh, l'idée Ok du coup là j'essaye un petit parcours Donc Là on commence à avoir quelque chose d'assez sympa J'ai fait donc le euh, La caverne un petit peu avec Un accès ici justement pour les visiteurs Là on pourra mettre un On pourra mettre un attendez bougez pas Tac tac tac tac tac boutique et service Autre non personnalisé Autre point de vue panoramique Voilà et en fait en mettant ça les visiteurs tac, Ils vont pouvoir se mettre là et euh, regarder Les bateaux passés voilà avec le lift ici, ce qu'on va faire On va directement mettre les décors Donc là on est littéralement dans la jungle Les amis, il faut vraiment se mettre ça en tête On est littéralement dans la jungle On va pouvoir bombarder Du ça commence à prendre forme les amis Je suis assez content parce que j'avais un peu peur au début Et en fait c'est juste nickel Oh regardez il y a déjà des gens qui commencent à Alors là messieurs dames, comment vous dire Comment vous dire que là Vous regardez Rien du tout euh, D'ailleurs vous avez vu je suis resté dans la thématique alors il y a des chapeaux pirates mais j'ai exprès mis les chapeaux crocodiles vu qu'on est dans la jungle et tout Voilà c'est la petite parenthèse par contre oui euh, là vous regardez rien enfin je veux dire c'est un petit peu débile euh, Et je peux rien y faire parce que j'ai pas envie que ce soit trop gros sinon bah, ce sera plus une caverne pour les gens qui seront à l'intérieur Bref euh, en tout cas donc voilà ça prend forme beaucoup, euh, beaucoup de végétation qui commence à se mettre et donc du coup ça me réconforte dans mon idée de faire une structure là-haut Parce que tout de suite bah regardez la structure elle est pas du tout choquante et au contraire euh, le fait que ça, ça fasse euh, un temple bah, ça va super bien dans le thème Donc euh, voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment Donc là ça va être la partie euh, Dark Ride euh, Qui peut être petite, vous pouvez penser qu'elle est petite Alors le temps à l'intérieur est, est suffisamment long mais vous inquiétez pas parce que c'est pas fini je pense euh, Vu le nombre de wagons qu'on a, enfin de wagons, si je peux appeler ça des wagons Je pense que en bas il y aura un autre, une autre partie Dark Ride encore avant d'arriver à la fin euh, ça peut être assez intéressant. Et vous voyez, je suis content, c'est quand même plus intéressant que les bûches. Hein. Très Sincèrement, j'aurais fait le même layout avec les bûches et je sais pas, c'est tout de suite moins stylé. Enfin, moi, ça me plaît un petit peu moins. Bref, donc voilà, ça commence à prendre forme. Ok, bon, ben bah, voilà, ça avance plutôt pas mal. Ça avance plutôt pas mal. Donc là, j'ai comblé vraiment pour que... Bah pas que le bâtiment euh, vole dans le vide, quoi, tout simplement. Donc là, c'est plutôt pas mal pour ce qui est de l'intérieur aussi. Du coup, il euh, n'y a rien qui a bougé à l'intérieur, mais au moins... Ça, c'est fait et c'est cohérent quand on est loin. On se dit pas, oh là, ça vole dans le vide, Parfait. Donc là, on va ajouter des éléments de détail, hein, tout ce qui va être, euh, tout ce qui va être. Bah, là, par exemple, vu que là il y a les, euh, les euh, le plafond, euh, le, plafond euh, le toit plat, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter euh, des colonnes. Ça peut être bien sympa. Alors là, il y a les colonnes comme ça, mais je pensais plutôt à mettre des colonnes. Ah euh... oh, oui, des décorations murales, ça c'est pas mal aussi. Attendez, voilà, oui, monsieur. Tout à fait monsieur, tout à fait, donc je pensais à ça notamment, ce genre de choses Tac, alors là, voilà, ça tu peux mettre ça librement comme tu veux Et ça tu peux en mettre absolument partout, et donc c'est ce qu'on va faire Et voilà le travail, bah, c'est plutôt pas mal là, ça avance plutôt pas mal Là faut se dire, faut rajouter de la végétation encore, et euh, donc beaucoup beaucoup beaucoup de végétation Ce qui va permettre de rendre les cailloux euh, sans problème tu vois euh, Et puis euh, de la lumière, de la lumière également ça va être très important mais là c'est pas mal, Là, on commence, à, on commence à partir sur quelque chose de, de plutôt sympa euh, Je vais directement créer une séquence de déclencheur pour les portes Parce que sinon je ne vais jamais y penser euh, tac, Donc ici à partir de là, hop, on va pouvoir associer cette porte là Et puis on ajoute euh, la deuxième porte Alors il y aura des automations à l'intérieur je pense avec les hallucinations, vous inquiétez pas, les papillons etc Mais là c'est vraiment les portes Hop, voilà, ça c'est fait c'est nickel, allez hop voilà les amis un petit peu les avancées du coup euh, bon là ça fait quelques jours que je suis dessus euh, Donc euh, je sais plus euh, qu'est-ce que je vous ai montré juste avant, en tout cas j'ai ajouté plein de végétation J'ai commencé à finalement thématiser, euh, euh, thématiser comment, ajouter plein de roches en fait sur, sur le parcours, sur le côté gauche Pour pas qu'on voie justement le là comme sur le côté droit, donc là je vais faire pareil de ce côté droit et ça rend vraiment pas mal surtout et eh bien sur le sur le on ride Alors là évidemment on est tout en haut c'est pas bon Voilà ça rend super bien franchement j'aime beaucoup J'ai aussi euh, augmenté la vitesse Donc là je crois on est sur du euh, 15 km h Alors on est sur du 15 km h je pense que c'est plutôt pas mal Donc voilà des roches un petit peu partout Je vais mettre ça euh, de chaque côté c'est un petit peu compliqué Mais, euh, mais je, vais, euh, je vais le faire Voilà euh, Je vérifie que je vous dis pas de bêtises ouais, 15 km h c'est un petit peu plus intéressant Comme ça même la chute elle est beaucoup plus rapide euh, Encore je suis pas sûr euh, voilà, donc il y a aussi des roches à l'intérieur ici, tac, donc je ferai des deux côtés. Ensuite, ici, bon bah voilà, les portes qui s'ouvrent euh, avec l'automatisation. Donc là, il fera nuit et on va mettre euh, probablement des, des effets d'hallucination, de, je sais pas trop encore. Boum, on arrive ici, on a un petit arrêt là. Un petit arrêt de, de quelques secondes et ça redescend pour se dans un nouveau bâtiment. Ouais, c'est un petit peu long la descente, mais c'est quand même plus intéressant que les douches hein. Et donc là, pareil, je pense qu'il y aura des effets d'hallucination de l'ayahuasca avec des champignons, des papillons, tout ça, tout ça. On termine dans une petite caverne et on arrive ici de nouveau. Je pense que c'est plutôt, plutôt pas mal, plutôt intéressant. Euh, une... Maintenant qu'il y a la thématisation, je me dis que les bûches aussi auraient fonctionné, mais bon, voilà, au moins, là, on a voilà, plus, de, plus de, de gens qui peuvent entrer dedans, on a plus de vitesse. Sur le, le parcours, c'est beaucoup plus large, il y a plus de liquide, enfin voilà, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Alors là, ce que je vous propose qu'on fasse dès maintenant, c'est de relier l'allée à l'entrée, donc de faire la, la file d'attente. Et euh, comme il était prévu, on va le faire passer par-dessus. Alors, ce qui va être assez intéressant, je pense, ça va être de... Euh... Déjà, je vais enlever les rambardes et les bordures. Enfin, les bordures, on n'a pas le choix. On va aligner sur l'angle. Et je pense qu'on va euh, faire un truc. Pareil. Alors comme j'ai déjà fait euh, pour les bûches dans un autre parc d'attractions, je pense que je vais euh, faire tout un truc custom facilement. Alors attends, j'enlève les barrières, voilà. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Alors là, ça va être un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop, hop, hop. Voilà. Tac, appui pour sonner ici. Voilà, nickel. Comme ça c'est parfait euh, Là ici du coup on va faire pareil Donc la technique, enfin la technique Ce que je fais donc ma petite arche c'est de prendre ça tac, Pour pouvoir mettre ça justement euh, Ici bien comme il faut On thématisera euh, le tout comme il faut On changera évidemment le panneau hein, C'est pas cascade ici, ça va être euh, Green L donc, je l'ai bien renommé Green L C'est bon, les résultats des tests sont bons C'est concluant, c'est parfait, c'est très bien euh, Voilà donc c'est plutôt pas mal comme ça On va sauvegarder de ce pas Ok ça passe voilà donc ça avance plutôt pas mal là je suis en train de faire le, le deuxième côté, évidemment euh, j'ai calculé pour que ça passe et vous voyez le truc avec les bûches c'est que c'est tellement serré avec la traction des bûches que bah, pour thématiser avec les cailloux c'est quand même compliqué, là au moins il y a quand même une certaine largeur, on peut passer sans aucun problème, en plus c'est sur des rails donc c'est pas aléatoire, les bûches c'est un peu aléatoire, tu te tapotes contre les rebords alors que là justement si tu te tapotes pas contre les rebords vu qu'il y a la, la barre en dessous qui, qui fait justement euh, rouler on va dire entre guillemets le... C'est des roues hein, de toute façon, oui c'est ça, ça roule hein, en fait hein, concrètement. Alors, D'ailleurs est-ce que c'est la puissance de l'eau Qui fait rouler le, le wagon Ou est-ce que qu'il est, y a un moteur, c'est une bonne question euh, Pour les coaster fans j'aimerais bien que vous me répondiez Parce que ça m'intéresse et je ne sais pas du tout Si, euh, si c'est un moteur Qui fait tourner les roues Ou euh, est-ce que c'est la pression de l'eau qui fait ça C'est une très très bonne question euh, Je suis bien preneur de, de vos réponses hein. Hop là. bon je m'excuse si j'ai une voix un petit peu plus posée que d'habitude, j'avoue que, que bon, je, je chill hein, tranquillement, euh, tant mieux, hein. voilà c'est sympa, au moins là vraiment c'est que par plaisir. Je vais pas vous mentir que euh, je suis un peu fatigué aujourd'hui et euh, que vous. Euh, c'est pas comme si c'était la grande forme de manière générale dans ma vie. C'est <rire> le mec qui commence à être dépressif dans sa vidéo. <rire> non mais bon voilà. Ok voilà, c'est le petit moment euh, back euh, backstage. Vous voyez un petit peu.. Euh, hop ah, c'est sympa comme ça. C'est plutôt pas mal. Bref, hein, vous avez compris l'idée quoi. Allez, boum, de retour les amis. Oui, vous ne rêvez pas. Déjà, je suis en pleine forme parce que c'est pas le même jour. Et deuxième chose, et eh ben, ça a beaucoup changé. Oh oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, ça a beaucoup changé les amis. On peut le dire. Alors évidemment, vue aérienne, pour le moment, c'est pas, enfin, pas que c'est pas terrible, mais c'est que c'est un peu beaucoup. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Faut pas oublier que bon, l'idée c'est de faire ça le plus réaliste possible, mais de la vue d'un visiteur. Donc de la vue d'un visiteur, on ne verra pas tous les détails. Alors je vous montre pas derrière parce que derrière c'est catastrophique. Hein. Derrière c'est catastrophique Bon là on peut s'imaginer qu'il y a une sortie de secours d'ailleurs dans le coaster Mais voilà il faut pas regarder. Là il faut vraiment se mettre dans la vue euh, d'un visiteur Et dans la vue d'un visiteur ce sera plutôt pas mal Bon c'est pas fini de toute façon Donc voilà pour euh, le Grinnell On va l'ouvrir aux visiteurs, On va faire un on-ride J'ai vraiment bien avancé Même si c'est pas terminé du coup Là par exemple ce genre de détail là ici ben, on va tout simplement hop Continuer la thématisation et descendre vers le bas pour pas qu'on voie le bas du coaster Voilà vous avez compris l'idée, tac ça va ressembler à ça Sauf que le problème c'est que j'ai peur que ça passe à travers Ça ne passe pas à travers c'est parfait Bon vous avez compris l'idée Alors les amis on va directement euh, ouvrir le... Euh, est-ce que c'est possible Voilà on va ouvrir le coaster pour un prix de 10$ pour commencer Il manque encore des effets design des effets sound design, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On va faire le on-ride, hein, de toute façon, vous allez très vite voir. En attendant que les visiteurs euh, y aillent et qu'on fasse le on-ride avec eux, euh, j'aimerais vous montrer un petit peu ce que j'ai euh, modifié encore, puisque j'ai modifié pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, vous aviez raison, j'ai enlevé, en fait, les jet skis parce que c'est pas faisable dans un petit terrain. Hum, même bridé à 5 km heure, c'est quand même pas fun. Donc, j'ai enlevé les jet skis. comme ça, ça fait plus de place, et du coup, j'ai que mis les bateaux avant et en fonction d'eux, bah... Euh, Fonction en fonction d'eux, j'en mettrai peut-être plus, je ne sais pas encore. Euh, comme dit les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je ne sais pas si je laisse les chemins ou non. Je serais d'avis d'enlever les chemins, puisque de toute façon, personne ne va aller ici et on ne va rien faire de plus ici. Donc je pense qu'on va enlever les chemins. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi au niveau de la file d'attente ici euh, pour euh, <rire> le hélicoptère Eh bien, j'ai ajouté des petits... C'est pas fini, hein, mais j'ai ajouté, voilà, Sons of the Forest, des petites images du jeu de Sons of the Forest. Donc c'est vraiment pas mal, euh, je suis assez content. Un truc qui me fait plaisir aussi, c'est que vous voyez la queue, ok, elle est gigantesque, ok, c'est terrible, c'est... si on regarde d'ailleurs les fonds, euh, bah, en vrai, on se met très très bien, donc c'est leur problème. Ils ont qu'à prendre des passes prioritaires, il y en a qui le font, regardez, voilà. petit passes prioritaires. Euh, par contre, là où je suis content, c'est la rentabilité euh, d'ici, c'est que la queue, elle est euh, toujours petite, alors, alors c'est bizarre la phrase, alors que pourtant, je fais beaucoup de bénéfices. Pourquoi Tout simplement parce que, tout est tellement bien calculé et optimisé, je suis tellement content. C'est-à-dire que le temps que les gens rentrent et le temps que les gens sortent, c'est si rapide, si efficace. Vous voyez ce que je veux dire Les gens rentrent et ressortent illico, donc c'est vraiment cool. Euh, ce coaster-là, ben, par exemple, il prend un petit peu plus de temps pour la simple et bonne raison que ben, comme il y a des longs arrêts ici. voilà. Mais euh, ça va, la file n'est pas si longue que ça. Euh, un petit peu moins de bénéfices forcément parce que c'est un peu moins impressionnant que ce gros coaster-là que tout le monde a envie de faire, évidemment. Celui là je peux vous dire que j'en suis très fier et trop content Voilà alors maintenant pour, euh, pour ce petit Eh tout le monde y va là Là je crois que tout le monde y va les amis C'est assez phénoménal Donc je suis très très très content Il y en a qui font de bitour mais il y en a qui y vont donc Donc on va voir avant de faire le on-ride le, le, le tracé, le parcours Donc je vous montre un petit peu au niveau de la file d'attente Ils ont tous envie de pisser Donc c'est pas fini, c'est vraiment pas fini C'est pas aménagé encore comme je, je le veux évidemment mais vous avez à peu près l'idée, tout va tourner autour des champignons, hein. vous l'avez compris, tout va tourner autour des champignons, hallucinogène, l'ayahuasca D'ailleurs je me suis renseigné entre temps mais c'est vrai que la l'ayahuasca c'est pas forcément hallucinogène à ce qui paraît Mais c'est en fonction de l'usage et en tout cas dans Green Hell, l'ayahuasca est hallucinogène Alors ça ne veut pas partir, pourquoi ça ne veut pas partir Peut-être parce que j'ai demandé la moitié de la capacité Ah bah c'est bon c'est parti, ça part très bien Donc voilà un petit peu, donc de nuit d'ailleurs ça rend vraiment, euh, vraiment euh, bon tranquille quoi alors, on passe en dessous du pont, du coup, là où les euh, visiteurs commencent euh, le parcours. Des pierres de partout. J'ai ajouté des euh, petites maisonnettes de tribus. Hein. L'avantage de. Bah, C'est que ça m'a inspiré, quoi. Green Hell. Bah voilà, il y a des tribus. J'ai pas trouvé d'éléments de... 3D pour faire des euh, indigènes, malheureusement. Mais en tout cas, voilà. Au j'ai pu faire un petit peu village, euh, village, tribu, euh, village indigène. Voilà, comme vous pouvez le, le voir. Hop, on passe sous. Euh, le euh, sous la caverne, du coup j'ai fermé ici la, la visibilité. Vous comprendrez pourquoi, parce que en fait, quand il va faire noir, bah, ça fait un petit peu con d'avoir la, la lumière du jour. Ensuite, on a euh, le lift et on se retrouve en haut dans un endroit que je ne vais pas vous montrer, puisqu'on va, on va le faire en on-ride. Il manque les effets sonores à l'intérieur, d'accord Il faudra vraiment s'imaginer qu'il y aura plein d'effets sonores en fonction quand les lumières vont s'allumer. Et si et ça, bon, vous comprenez le délire. Et en fait, on va rester enfermé finalement à l'intérieur pour la descente, et puis après, on repart. On repasse ici là, on revient de là, dans le noir. Voilà, vous avez compris. Maintenant, on va faire le on-ride. Tu t'appelles comment petit garçon Moïse. D'accord, Moïse. Et eh bah ben, je vais mettre.. Euh, de... Je vais me mettre dans ta tête. Comme ça, c'est tout mignon, c'est tout sympa. Hop, on est parti On est dans la tête de Moïse, les amis. Donc, comme ça, on a une hauteur assez basse. Là, on se fait caresser les cheveux. Mais Moïse est trop petit pour ça. Donc, c'est plutôt cool. Hop Et donc on est parti dans la forêt amazonienne, les amis, de Green. Elle. voilà c'est parti Il manque encore des, des éléments évidemment je le rappelle mais au moins on a pu ouvrir Et il a la même coupe de cheveux que moi le mec <rire> Excellent J'ai aussi réduit la vitesse hein, parce qu'on était sur du 15-16 km heure Donc là je suis passé sur 12 km heure histoire que ce soit un petit peu plus intéressant quand même Donc voilà là on est déjà un petit peu dans la forêt amazonienne 35 ans voilà on voyage et on s'y croirait hein. On s'y croirait J'ai téléchargé sur le workshop également des nouveaux animaux Notamment des singes etc Donc ça va être sympa de pouvoir en rajouter ah, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ok, superbe. Et là, on va rentrer dans une petite caverne. Vraiment, il n'y a rien encore dans cette caverne. Hein. J'ai pas du tout fini. Je sais pas. Euh, là, j'ai vraiment besoin de vous en commentaire. Je sais pas ce qu'on va faire dans cette caverne. Pour être, euh, pour être très honnête avec vous, euh, j'en ai pas du tout la moindre idée. En tout cas, il n'y a que des champignons pour le moment. Hop, la porte qui s'ouvre. Bon, j'ai dû tricher parce qu'il y, euh, y a eu un problème de luminosité, vous allez comprendre, évidemment, donc voilà, la luminosité a changé, mais c'est normal. Et là, on rentre dans un endroit incroyable. Bienvenue, après avoir consommé de l'ayahuasca. Voilà, plein de papillons, plein de champignons, un pan, parce que vous savez, le, les pans, c'est... Les... Je, je, je vous expliquer ce que je pense après de tout ça. Oh, regardez comme c'est chouette. Je suis trop content. Et là, vous imaginez des, des bruits sonores, évidemment. La lumière s'allume etc Si vous avez des suggestions je suis preneur, Bien sûr Et là donc on est dans la caverne il fait très très noir Est-ce que je vais mettre des lumières je ne sais pas Probablement que oui Attendez j'allume pour vous parce que sinon on voit rien Ouais On descend Allez je réteins la lumière non, je Hop. Il fait vraiment noir pour eux Et là regardez Les hallucinations c'est pas fini ah. ah Les yeux ils auraient pas dû être synchro mais c'est pas grave Bon voilà un petit peu, vous avez à peu près l'idée de base. Le plus important c'est que le coaster fonctionne. Je rallume la lumière, parce qu'on voit rien encore. J'ai pas fini, donc voilà. Le plus important c'est que le coaster fonctionne, que les gens peuvent le faire, même s'il n'est pas du tout fini. Au moins, il est fonctionnel et c'est plus important. Voilà, tout simplement. Hop, on va accélérer le mouvement. D'ailleurs là ici sur la droite, j'aimerais bien mettre un truc. Peut-être, bah, j'aurais bien aimé mettre un indigène enfermé. <rire> Mais bon, je peux pas en faire. Et regardez la queue. Oh là là, il y a déjà beaucoup de monde. Bon bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu euh, voilà un petit peu l'idée. Et puis la sortie bien sûr. Hop juste ici. Tu sors par là. Tac tac tac. Et c'est nickel. La madame qui est à l'intérieur. Elle n'a pas encore de télé. Mais elle a déjà tout ce qui tout ce qu'il lui faut pour, pour survivre dans son travail. Voilà euh, un petit peu euh, donc euh, ce que ça rend. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais surtout à me suggérer vos idées. Vraiment, c'est super important de me suggérer vos idées. Et donc voilà l'intérieur. Alors pourquoi les pans Les pans c'est quelque chose qui. Qui revient beaucoup dans les films, alors même pas dans Grinnell je crois, hein, je suis pas sûr, mais le pont c'est quelque chose qui revient dans les films et notamment manifeste hein, pour ceux qui ont la ref. Quand il y a des histoires un peu euh, subliminales, un petit peu hallucinations, vous savez. Et, et c'est vrai que le bleu là, le, le bleu et le vert multicolore là qui flash et tout ça va bien avec les papillons, les champignons. C'est ça, c'est hallucinogène donc je trouvais que ça avait vraiment sa place et euh, donc voilà bon c'est sûr que de jour c'est un peu moins sexy. Mais vous avez compris l'idée, hein, quand on rentre dans le noir, à l'intérieur, avec vraiment des effets sonores qui, qui vont arriver. Et je suis assez content, moi, de l'ambiance ici, là. Même si même si c'est pas fini, l'intérieur, ici. Voilà, là, je suis content de l'ambiance que ça donne. On est vraiment dans la forêt amazonienne. Et je suis vraiment super content. Donc, voilà un petit peu, les amis. Oh là là là, là, la queue, elle va être incroyable. La queue va être incroyable. Comment rendre ça plus rentable C'est la question que tout le monde se pose. Moi, je dirais trois quarts de la capacité minimum. Aussi il y a un intervalle de départ aussi de 20 secondes je vais le mettre à, je vais le mettre à 10 secondes parce que de toute façon le temps que les gens rentrent il y a au moins 10 secondes qui passent. Parce que le problème vous voyez c'est qu'il faut pas que quelqu'un rentre ici alors que l'autre n'est pas encore sorti sinon les effets de lumière c'est mort Mais donc là voilà j'ai réduit le temps et normalement ça devrait être pas trop mal parce que vous voyez il y a quand même un, un écart le temps que les gens rentrent et tout Là vous voyez l'écart il est un peu resserré mais normalement ça devrait, ça devrait être bon là Oh les bénéfices je suis à plus 6000 c'est incroyable Attendez je mets pause là il rentre et là Et là et là et là il sort à peine Mais les lumières devraient de nouveau être éteintes donc c'est bon en fait Là niveau timing Normalement c'est pas trop mal Donc voilà là au moins ce sera rentable aussi Ah je suis content donc voilà un petit peu les amis J'ai hâte de lire vos retours très content aussi du coup De pouvoir jouer à Sons of the Forest maintenant Ceux qui suivent mon let's play merci à vous les amis Vous êtes des boss hein. ceux qui suivent toutes mes vidéos vous êtes des foufous euh, mais du coup c'est vrai que ça va me permettre de m'inspirer beaucoup sur Sons of the Forest Par exemple j'ai déjà eu l'idée dans ce coaster là Mais pareil il n'y a pas de mutants en 3D mais j'aimerais trop mettre des, des mutants euh, comme, comme ce qu'il y a dans Sons of the Forest quoi Bon malheureusement c'est pas c'est pas trop possible visiblement mais, mais en tout cas en tout cas voilà et ça y est Ça s'ature <rire> Oups Bon ben comment faire je ne sais pas comment faire pour rentabiliser le bordel Là ils sont combien à rentrer dedans Là ben, si on regarde Bah ben, si ouais le wagon il est plein on peut pas faire mieux hein pour le coup on peut vraiment pas faire mieux regardez, tout le monde rentre. Ah non c'est chouette. J'ai vraiment bien géré, je suis très content. Bref donc les amis, maximum de pouces bleus et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. Je suis trop trop trop content. Euh, je sais pas si on va trop s'étaler par là-bas finalement, euh, au vu de la structure ici. Après, comme dit tout est camouflable. Hein. Tout est camouflable avec de la <rire> végétation, et de la montagne. Donc voilà, après ça reste à voir. On va déjà ça... Voilà, il faut quand même pas trop se dissiper, sinon on va faire du caca et il vaut mieux rester sur des petites zones tout d'abord. Et comme ça on sera vraiment plutôt pas mal Bref les amis je vous fais plein de bisous Je suis trop content de l'avancée du parc Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode C'était Mkolo, ciao tout le monde